Absolument, et un voilà, il est 8h30 précise, nous sommes d'une précision quasiment suisse, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur quelle data pour mesurer la santé des clients entreprises en temps réel, ou Patrick Babayou qui est ici présent et qui va lever la main, qui est senior manager chez Atling et qui a un passé de statisticien qui a travaillé dans le secteur bancaire et financier au sens large, et au crédit à la consommation et qui est un passionné des données, va nous décrire dans ce webinaire. Et bien entendu, Pierre Blanc, qu'on ne présente plus, président fondateur d'Atling. Je suis moi-même, Yann Gourvenec, président fondateur de Visionary Marketing, et qui est la, la chance de participer à quelqu un, quelques-uns de ces événements avec Atling. Et, et, et nous avons commis quelques livres ensemble avec Pierre. Notamment, il y a un, un livre... Sur l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? L'intelligence ah. artificielle, expliquer à mon boss, que je vous conseille à tous ces bouquins, vous les retrouvez sur amonboss.com. Eh bien, on va donc entamer cette présentation avec la présentation de, de Patrick. Juste petite règle du jeu rapide, vous avez sur Zoom, une barre de euh, menu qui vous. Elle flotte un peu de temps en temps, on la trouve en haut, on la trouve en bas, ce n'est pas toujours très clair. Euh, cette barre de menu, euh, elle a une petite icône qui s'appelle Réaction. Et sur cette euh, petite icône, vous pouvez cliquer. Et quand vous cliquez, vous avez une petite main qui s'affiche. Alors moi, c'est en anglais, ça s'appelle Raise Hand, vous levez la main. Donc vous levez la main. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous avez également une question qui vous vient à la tête et que vous voulez la taper. Vous n'hésitez pas non plus. Dans le pire des cas, je la note et on la prend plus tard. Et dans le meilleur des cas, on y répond. Et j'interromps Patrick qui va immédiatement arrêter tout ce qu'il fait pour répondre à la question. On va maintenant, que nous avons expliqué cette petite règle du jeu, euh, passer à euh, notre présentation. Je vais ouvrir ici. Voici. Et Martin qui a une partager. question. Euh, bon. J'ai un menu qui se met toujours sur ma barre là, et c'est pas très pratique. Enfin, bon. je, je, je cherchais juste les petites icônes. Voilà. Vous les avez trouvées, c'est bien. J'ai trouvé lever la main. J'ai pas trouvé les réactions, mais ça va. Oh, bon, si vous avez trouvé <rire> lever la main, c'est bien. On te fera, on te fera, on te fera une formation, Martin. On te fera une formation spéciale. T'inquiète. Voilà. Allez. La présentation est en route. Nous sommes toujours dans les temps. Il est 8h33. Et je passe la parole à Pierre et à Patrick pour cette présentation sur les datas pour mesurer la santé des entreprises, des clients en euh, euh, des clients entreprises pardon, en temps réel. Bon, merci. Merci Yann, bonjour, bonjour à tous. Euh, merci de vous être connecté aussitôt on attend, on attend une attend centaines de personnes on va voir ce que ça ce que ça donne en tous les cas c'est un jour important et un moment important pour pour Hattling. et puis spécialement pour patrick et pour moi parce que c'est le moyen de voilà de faire un point dun point d'étape par rapport à par rapport à un sujet que l'on a abordé il y a, il y a un peu plus d'un an, j'y reviendrai. Je, je vais vous épargner les deux minutes de publicité sur ce que l'on fait, mais juste peut-être pour vous dire qu'on a une activité qui est en quatre, quatre pôles, un pôle assez, assez traditionnel de, de conseil en stratégie. Euh, on a un pôle qui est le pôle 3, sur, euh, on a une spécialité sur l'intelligence artificielle et l'impact sur le travail, les organisations. Il y a un pôle études qui nous a fait connaître, notamment au travers de trois rapports fait pour des gouvernements différents sur le crédit à la consommation et des rapports de référence. Et puis, là, aujourd'hui, on va vous parler de notre activité, en particulier d'une offre qu'on a développée il y a un peu plus d'un an sur la prévention et la gestion des risques, qui est, sujet, qui est un sujet qui vous concerne tous et qui nous concerne tous à différents, à différents niveaux, que ce soit au niveau des, des entreprises, euh, mais aussi au niveau des, du, du secteur bancaire, du secteur financier pour lequel on, on travaille précisément, parce que notre core business et les clients pour lesquels on travaille sont des acteurs bancaires et dans les services, dans les services financiers. Tout n'est pas automatisé aujourd'hui, donc celui qui passe les pages, c'est Yann. Tu peux passer à la, page, à la page suivante. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que euh, je vais vous parler d'un acronyme qui s'appelle T, Know Your Territory. Euh, c'est un petit clin d'œil à KYC, Know Your, Your Customer, mais, mais c'est un sujet sérieux pour nous. Et on n'est pas tombé sur ce sujet-là il y a un jour ou deux jours parce que la presse s'empare de pas mal d'actualités. Yann, enfin, tu disais il y avait des articles encore aujourd'hui sur les sujets autour des défaillances. Il y avait hier aussi des sujets sur l'endettement des entreprises, ainsi de suite. Nous, on a souhaité prendre le sujet de la, on va dire, de l'approche du risque et globalement de ce qu'a causé cette crise sanitaire qui progressivement se transforme en une crise économique. Même si aujourd'hui on n'a pas les signaux Tangible. On avait hier avec Patrick une discussion avec une banque régionale où on nous disait que, voilà, ne voyait rien aujourd'hui en termes d'appréciation du risque et de coût du risque. Euh, mais tout ça pour vous dire que quand même, on a cette réflexion à démarrer a démarré il, il y a presque un an, un jour pour nous. Je vous ai mis trois dates qui sont trois dates, trois dates importantes. C'est des dates, entre autres, hein, dans celle de, avec notamment des, des échanges que j'ai pu avoir avec euh, certains de nos, nos clients, ou on va dire proches, avec qui on a déjà travaillé, et qui m'ont permis de mûrir, de mûrir l'offre. Euh, il faut savoir qu'on est un cabinet de conseil qui est, qui est très opérationnel. Donc, on peut faire de la stratégie, mais on va beaucoup sur le terrain. Donc, vous imaginez euh, la déflagration il y a un an, où euh, la crise sanitaire, finalement, nous, nous, nous, nous empêche d'aller sur le terrain. Donc, il y a une partie de l'activité dans laquelle on peut dire qu'elle est égale à zéro. Donc, il a fallu réfléchir à quelles sont les offres sur, les, sur les, notre métier, sur lesquelles on pouvait se positionner. Donc C'est enfin, ce qui s'est, face à la réflexion que j'ai entamée il y, a, il y a un an, en envoyant des, des ballons d'essai à, à différentes personnes, notamment le 24 avril. La question a été beaucoup les, la productivité sur le travail, le télétravail et autres en 2020. Mais il y avait aussi des sujets de risque chez, chez nos clients, puisqu'il y avait beaucoup de reports de charges. L'activité partielle commençait à arriver. Les PGE étaient en train de, de voir le jour au mois d'avril. Mais voilà, le 24 avril, c'était une première discussion avec un interlocuteur qui me disait, voilà, nous, notre sujet, c'est le télétravail, la productivité. Puis, donc, Pierre, si tu as des offres de services en épreneur puis l'autre sujet, c'est le, le risque. On a fait pas mal de reports et… On ne sait pas ce qui va se passer. C'est une activité en B2C avec des clients euh, particuliers, une très grande société de crédit à la consommation. Donc là, bon, premier, premier sujet. Deuxième, deuxième point, j'avais un peu réfléchi entre-temps, en un mois. Bon, c euh, on avait eu le temps hein, puisqu'on était, on était confinés. Deuxième, deuxième euh, il faut dire que dans ces trois dates, il y a deux interlocuteurs qui sont autour de la table, qui sont, qui sont présents. 25 mai… Euh, avec une banque, un interlocuteur dans une banque régionale. On a creusé, je creusais un peu le sujet. J'avais mûri le mûré ce que pouvait devenir kawaiti. à l'époque. Ça s'appelait pas kawaiti, ça s'appelait risque Covid. Le terme n'était pas très, très, très vendeur. Et donc, de fil en aiguille, voilà, on j'ai un peu élaboré, challengé. On m'a posé des questions. On m'a dit bah non, mais ça, on ne peut pas le faire. Ça, on n'a pas, ça, on a, ça, on n'a pas. Donc, j'ai pu mûrir. Et puis, finalement, euh, euh, le chemin, chemin aidant, euh, ça s'est concrétisé. On a fait un POC sur lequel Patrick reviendra. Euh, je tenais à vous dire aussi que nous, on s'est posé la question qui est euh, comment notre banquier peut savoir si euh, Atling se porte bien. Donc, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aussi, la première, le premier test, en fait, c'est nous-mêmes. Donc, on a regardé dans ce que va vous présenter Patrick, on a aussi regardé comment on pouvait se l'appliquer à nous-mêmes et comment notre banquier pouvait savoir quelle était la santé financière, finalement, et économique d'Atling. Quand je dis santé, c'est. Euh, c'est son activité. Euh, Est-ce que j'ai fait appel ou pas à des amortisseurs Ce qu'on appelle des amortisseurs, c'est des aides publiques ou des aides, des aides privées. Hein. Soit, soit des prêts, soit, soit de l'activité partielle, soit des reports de charges ou autre. Voilà. Et puis, l'autre moment qui est important, c'est le 11 septembre 2000, 2020. Bah, j'ai eu un, un échange matinal, pareil, avec un de nos, euh, on va dire un de nos proches. Et puis, euh, bah, il me dit, tu sais, ton risque Covid, ce n'est pas hyper sexy quand même. Il faudrait trouver un sujet… Il y a parle beaucoup de territoire et il n'y a pas le terme de territoire dans, ton, dans, ton, dans le nom de ton offre. Et bon ben voilà, quand, donc ça, fait, ça gratte un peu le matin et donc euh, voilà, moi bon, je raccroche et puis en fait je me dis, euh, ça me trotte dans la tête le week-end et puis le lundi matin je m'envoie une offre et je dis voilà, ça va s'appeler new York Territory. Voilà, donc euh, tous ces interlocuteurs sont des gens qui ont, qui ont marqué un peu cette histoire. C'est un peu aussi grâce à vous qu'on est là, parce que vous nous avez aussi piqué. Et je dois dire qu'on continue à, voilà, à échanger. On a élargi notre, notre cercle, hein, de, on, on échange avec des gens qui sont dans les tribunaux de commerce et autres, pour aussi, notre vision et notre, notre outil est là pour prévenir, anticiper. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans, euh, finalement, des euh, entreprises zombies, chumpeter et autres. On est vraiment sur des choses très concrètes. Est-ce que, est que Patrick va vous présenter c'est vraiment notre méthodologie, notre outil qui permet d'y voir plus clair. On ne dit pas qu'on est capable de faire de la prédiction. On dit juste qu'on s'appuie sur des éléments réels. On n'est pas en train de faire des projections et autres. On est vraiment sur l'activité des, des entreprises. Voilà. Je vais laisser la, la parole à Patrick, puisque Patrick a repris la main à partir du mois d'octobre et, euh, et a, développé, a développé cette offre. Et on va demander à Patrick d'ouvrir son micro, peut-être <rire> Et là, ça va mieux Oui, beaucoup mieux. Merci. Bonjour, re C'est mieux si je parle, avec, effectivement, si je vous dis à tous bonjour avec le micro. Donc, oui, je, il manquait peut-être une petite date dans, le, dans la présentation précédente, dans la slide précédente, c'est-à-dire que, effectivement, juste après le 11 septembre, il y a eu mon arrivée chez Atling. et donc la, la, la reprise, la, la, la prise en main de cette, de cette méthodologie Kawahiti New York Territory. Chacun le fait. On n'a pas tous un aussi bel accent chez Atling que, que la Yann, mais on essaie de progresser chaque jour. Euh, en 2020, on a une crise économique, sanitaire. Ce n'est pas Atling qui l'a découverte, on l'a tous subie. Et cette crise euh, elle s'est traduite d'abord par une injection exceptionnelle de liquidité dans l'économie. C'est-à-dire que beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs ont parlé d'économie sous perfusion. On a eu une injection de liquidité dans l'économie, aide aux entreprises qui a, été, qui a bénéficié, bien entendu, d'abord à la trésorerie des entreprises, mais bien entendu aussi aux salariés des entreprises. C'est-à-dire que cette crise qui a complètement fermé l'économie, qui a complètement arrêté l'économie, totalement, pendant plusieurs mois et partiellement pendant maintenant un an, cette crise, en fait, elle n'a pas provoqué… Une explosion de la, de la, du, du, du chômage. Elle n'a pas provoqué des défaillances d'entreprises. Au contraire, on n'a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises historiquement. Qu'est-ce qu'elle a provoqué d'autre pour l'analyse économique C'est un biais des outils de notation. Les, les entreprises, les particuliers aussi, mais les entreprises sont notées par leur prix entreprises sont notées par les euh, par les banques en particulier et euh, tout ce qui rentre dans les notations des entreprises depuis beaucoup plusieurs années a été complètement euh, biaisé par les injections de liquidités. qu'est-ce que fait un modèle de prédiction du risque du, du risque entreprise ce modèle il va aller chercher le chiffre d'affaires l'endettement par exemple et pour commencer euh, l'endettement pas garanti par l'État, augmentation de l'endettement. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire puisque c'est un prêt garanti Et puis, il n'y a pas eu de critères d'allocation. Quasi toutes les demandes ont été servies. Trésorerie, euh, les liquidités injectées dans l'économie ont contribué à la, à la trésorerie des entreprises. Quant au chiffre d'affaires, pour les entreprises qui pouvaient encore avoir de l'activité, qu'est-ce qu que le chiffre d'affaires pouvait vouloir, pour vous dire Pour les entreprises qui n'avaient plus du tout d'activité, bien entendu, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc, en fait, tous les modèles, euh, n'étaient plus du tout euh, signifiants et aujourd'hui encore, les modèles des banques sont toujours biaisés, c'est-à-dire que on a aujourd'hui une année blanche et peut-être une euh, une année blanche euh, une, une nouvelle année euh, qui va être euh, qui va être euh, déformée en 2021. Cavaldi, c'est quoi C'est aller chercher d'autres d'autres indicateurs que ceux que utilisent les modèles usuels. D'où l'idée d'aller chercher sur les entreprises de nouvelles de nouvelles informations et aussi de tenir compte de ce qui a été injecté dans l'économie c'est de pouvoir neutre de chercher à neutraliser les impacts euh, les impacts euh, les impacts de la crise dans ce qui a été euh, dans dans ce qui a été observé en 2020 et encore en 2021. Donc on va enrichir les outils existants, on va caractériser aussi chercher à caractériser les, les, les effets de cette crise à travers les contagions entre les entreprises qui sont dépendantes les unes des autres. On va, je viens de le dire, caractériser les aides de l'État. Et enfin, tout ça va servir à, prévi, à, à construire des plans de prévention des risques, à louer des ressources pour les prêteurs, pour euh, ceux qui sont dans le financement de l'économie. D'où les premières analyses qu'on a faites ont été des analyses macroéconomiques. C'est-à-dire… Euh, on a l'intuition qu'il va se passer quelque chose, mais en fait, euh, concrètement, on n'observe rien, c'est-à-dire qu'on n'observe pas de défaillance. Donc, la première, la, première, euh, la première chose, ça a été de faire des cartes. Alors, si tout se passe bien, Pierre va me charrier sur mon art de faire des cartes. Oui, il y a un private joke, là, j'ai euh, euh, le, le, cartes. Euh, donc, en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est dire, dès la fin 2020, on avait une dégradation du marché de l'emploi, en fait, et en fait, cette déclaration des marchés de l'emploi, elle a été euh, en particulier plus forte sur des régions qui étaient non seulement déjà dans des difficultés, euh, dans des difficultés sur l'emploi, c'est ce que montrent euh, ces cartes, on va vite, mais ce qui s'est matérialisé aussi, c'est que ce sont dans les régions où il y a eu le plus de recours aux amortisseurs publics de la crise, et ce qu'on appelle donc amortisseurs, c'est en particulier le PGE le recours à l'activité partielle. Ce sont dans ces, dans, ces, dans ces régions les plus consommatrices d'activité partielle qu'il y a eu aussi la dégradation, même si elle était minime, la plus significative de l'emploi. Donc, en fait, vision macroéconomique, euh, d'octobre, octobre, début novembre, on était d'ores et déjà persuadé qu'il y avait quelque chose à faire. Vision de la banque. En 2020, c'est aussi euh, le moment où on a commencé à parler d'entreprises zombies. Alors, la définition de l'entreprise zombie, ce n'est pas quelque chose vraiment de canonique. Euh, pas le, personne ne nous a donné une, une définition stricte de ce que c'est qu'une entreprise zombie. Mais disons qu'on a des entreprises qui aujourd'hui ont une activité réduite, voire plus d'activité, on l'a dit. On a, euh, les, on, a les entre, on a les entreprises euh, qui sont frappées par la crise, les secteurs qui sont frappés par la crise on a en particulier les secteurs, euh, tout, tout ce qui est secteur euh, autour du tourisme, secteur euh, euh, l'alimentation, bien entendu, la restauration, la restauration, euh, tous ces secteurs en fait, qu'on pourrait qualifier de zombies, les entreprises existent toujours, elles n'ont plus de chiffre d'affaires et on a une définition entreprise disons, qui est à peu près constante dans la littérature, sur les entreprises zombies, sur celles qui ne couvrent pas leurs frais financiers, donc en fait qui n'ont plus les moyens de se financer, sinon leur croissance, du moins leur activité. Mais on a des petits côtés sadiques chez Atling, c'est-à-dire que tant qu'à parler d'entreprises zombies, autant chercher aussi quel serait l'impact, parce qu on avait sur l'économie, sur le financement de l'économie. On avait des prévisions, alors des prévisions, en tout cas des observations, en particulier de la BRI, donc banque, euh, enfin bon la BRI. Euh, on avait euh, le, on avait des observations qui allaient jusqu'à nous dire on va avoir 20-25% d'entreprises aujourd'hui en 2020. Bon, euh, impact, euh, de, de, de, de, de, de chiffrage de l'impact sur euh, les pertes euh, des banques, 1 fois 5, ça pourrait faire beaucoup quand même, puisque on a, vous ne l'ignorez pas, des, fonds, des risques à couvrir par les fonds propres. Et plus on va aller dire on a des entreprises qui sont, qui sont donc bientôt en difficulté, mais toujours pas, quel est l'enjeu Cet enjeu, c'est cinq fois les fonds propres d'aujourd'hui. Donc, il y a quand même un petit enjeu, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Et c'est pour ça qu'on est parti sur les, sur les entreprises. Donc… Patrick, excusez Concrètement, mis... euh, concrètement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a fait donc euh, slide suivante. Excuse-moi, juste avant qu'on passe au, au slide suivant, euh, Philippe a une remarque euh, sur euh, la carte. Il nous fait remarquer, euh, alors il y a peut-être quelques exceptions, mais sa euh, remarque c'est euh, les régions touristiques semblent les plus euh, sombres sur la carte est-ce que c'est normal est-ce qu'il y a une, une corrélation entre le... bon, en fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on quels sont les impacts quels sont les impacts les preuves, le secteur impacté le, le secteur principalement impacté et dans la durée c'est tout ce qui est lié au secteur du tourisme Alors, bien entendu le commerce mais tout ce qui est tourisme restauration sont fortement impactés aujourd'hui la restauration je vous la prends pas elle est fermée et euh, les trois quarts des, des, des hôtels sont aussi fermés et euh, le tourisme de masse, euh, le tourisme de masse euh, complètement suspendu. Donc, qu'est-ce qui s'est qu qu passé euh, et qu'est-ce qu'on observait déjà fin 2020, c'est que les régions touristiques, régions parisiennes, Sud-Ouest, on, on a, rhône dans une moindre mesure, il y a du tourisme, il y a du tourisme en Rhône-Alpes, toutes, toutes en fait. On a une partie des une partie des régions qui est qui sont liées à la qui sont liées à la à la défaillance ou à la suspension du secteur du, des, des secteurs touristiques. Ce qu'on qu observe aussi c'est une ce qu'on qu observe aussi c'est une dépendance aux secteurs industriels. Sur, sur la carte on a aussi la région de la région de Toulouse. On a aussi la région enfin, qui est, qui est en rouge. On a aussi euh, le, le, la, la région de Bordeaux ou la région de Nantes où on a euh, de, de la sous-traitance aéronautique. Euh, C'est les premiers secteurs industriels. Qui ont été, qui ont été, qui ont été Ce qui fait une excellente transition. Mais je savais que, comme je en fait, le Yann, ce n'est pas très sympa de dé, dé, dévoiler un peu les, les mystères de la présentation. Mais en fait, comme je sais ce qui va se passer après, effectivement, je préfère mes transitions. Tu vois <rire> non, mais attends, juste, on a, on a quand même un point c'est que par rapport à ça, d'abord, on, on a essayé de croiser par de la macro, bien entendu. On est parti quand même sur des sujets très concrets, très opérationnels, qui sont les, les entreprises. Patrick l'a dit, c'est notre cœur de cible, en fait. Hein. C'est de voir comment les entreprises, quelle est la santé des entreprises, et d'essayer de le détecter le plus, le plus rapidement possible. Donc, je ne vais pas dévoiler la suite, mais. On est quand même allé chercher des informations, parce qu'on entend beaucoup de PGE et autres, et on est allé chercher des informations qui nous paraissent pertinentes. Et un des, et un des amortisseurs qui est quand même un sujet à regarder dans les entreprises, c'est le, le recours à l'activité partielle. Donc, les PGE, on a… En enfin, les grandes masses, c'est ça, hein, c'est 135 milliards de PGE globalement. C'est à peu près 30 milliards d'activités partielles. L'activité partielle, il y a un an, ça n'existait pas ou ça existait un peu dans le secteur automobile. Et c'est à coût de 1 milliard, 1,5 milliard 5 par mois. Et ça continue. Donc, euh, c'est quand même un sujet, le, le sujet de l'activité partielle. Les fonds, fonds de solidarité et les autres amortisseurs dont Patrick pourra a parlé, qu'on arrive à détecter, euh, c'est euh, 20 milliards. Globalement, il y a à peu près 280 milliards qui ont été injectés dans les, dans, dans les entreprises de différentes manières. C'est de la dette ou c'est de l'injection directe. Il y a aussi des reports de charges et autres. Donc, on a essayé de regarder s'il y avait des signaux, de, si on pouvait détecter des signaux de, de, de fragilité, de faiblesse, à la fois sur, sur des endroits. Ce qu'on a remarqué, c'est que les analyses euh, géographiques au niveau département et sectoriel sont, sont intéressantes. On se focalise beaucoup sur l'activité, la, sur, enfin sur le secteur d'activité. La géographie est un point, est un point important, c'est une dimension. Maintenant, on est sur les tableaux qu'a présenté Patrick et que vous avez en ligne hein, sur le profil de Patrick. Et on publie beaucoup sur les réseaux sociaux là-dessus. Vous avez tous les éléments d'information. Mais OK, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le traduit de manière, euh, manière concrète. Donc là, justement, on va passer à à la partie de la présentation qui explique comment fonctionne le modèle. Il nous reste environ dix minutes pour finir cette présentation. Je vous passe la parole à Patrick. Donc, euh, les principes de base, c'est détecter ce qui s'est passé dans les comptes des entreprises. C'est-à-dire qu'on va aller travailler au niveau des agents économiques, donc des entreprises. Et euh, l'idée de Kawaiti, c'est de modéliser les flux d'entrée de, et sortie les comptes des entreprises, pour aller chercher l'information qui n'était pas dans les modèles précédents. C'est-à-dire que les modèles de notation qui sont biaisés, on les contourne et pour les contourner, on va aller chercher une information qu'on n'avait pas précédemment. Cette information, c'est une information sur qu -ce que de quoi l'entreprise a eu besoin pour faire face à la crise en 2020 et maintenant 2021, puisqu'elle se poursuit. Le deuxième type d'information c'est aller décomposer, en fait, pour plutôt recomposer le compte de résultats, mais non pas d'attendre, comme on le fait traditionnellement, l'alias fiscal, c'est-à-dire avec trois, six mois de, voire un an de retard sur les événements, c'est de regarder en direct ce qui se passe sur le compte d'entreprise et donc de reconstituer au fur et à mesure sa liasse fiscale et donc d'avoir une, une anticipation de potentiel de potentiels problèmes. Et comme on est enfin sur les entreprises, sur les flux des entreprises, chaque agent, on va pouvoir analyser à partir de ces flux, les concentrations de chiffre d'affaires. J'entends par là, est-ce qu'une entreprise est dépendante de 1, 2 mille clients Je ne vais, vais pas caractériser le risque d'une entreprise, quelle que soit euh, l'évolution que de son niveau d'activité en 2020, si elle a un client unique au hasard, un gros, un gros donneur d'ordre dans l'industrie aéronautique, mais ça pourrait être, ça pourrait être dans l'industrie électronique, ça pourrait être dans l'industrie automobile. Donc, j'ai des entreprises qui sont sous-traitantes et dépendantes de leur, de leur donneur d'ordre, et des entreprises qui ont 1000 clients qui vont rentrer chaque jour dans le magasin. Le, la nature des risques, la concentration des risques, n'est pas la même, même si au niveau macroéconomique, voire potentiellement les mêmes observations à faire, ou en tout cas les mêmes conclusions à tirer. Donc, caractérisation de l'entreprise, caractérisation au niveau de l de, des flux de l'entreprise, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe concrètement dans les comptes de l'entreprise, et phénomène de contagion à travers l'analyse des donneurs d'ordre, à travers, travers l'analyse de la décomposition du chiffre d'affaires de l'entreprise. D'où cette grande question euh, économico-territoriale, c'est bien know Your territory, toujours avec mon accent bien bien à moi. Qu'est-ce que qu'est-ce que va pouvoir faire le, le, le modèle le, le, le, le modèle C'est sur quoi il va reposer C'est d'abord un graphe de dépendance, c'est-à-dire que on pourra avec le modèle décomposer des entreprises, veux dire, et pouvoir dire cette entreprise, elle a une euh, elle a une dette. Elle a, une, elle, a une, elle a sa dette, puisque je vais plutôt m'adresser aux banques, puisque ce sont les banques qui ont euh, les fluides entreprises en direct, je vais pouvoir dire que la banque a une exposition sur cette entreprise. Cette exposition va être liée à d'autres entreprises dont la taille, c'est ce que représente ronds, dont la taille est plus ou moins importante en chiffre d'affaires, mais aussi en nature d'exposition, il y a des entreprises qui seront plutôt placées a priori comme fragiles, d'autres beaucoup moins. J'ai des entreprises qui sont en dehors de l'univers de ma banque. Et puis, je vais avoir à côté de ça aussi des particuliers. C'est-à-dire que j'ai des entreprises, si je me mets du point de vue de la, du prêteur, je prête à une entreprise, cette entreprise a des salariés. Ces salariés peuvent aussi être des clients de moi, ma propre banque. Donc, en fait, je… On va pouvoir, à travers notre modélisation, donner une image, non plus, enfin compléter l'image de l'exposition de la banque, c'est-à-dire donner une image qui soit complétée avec les expositions, pas seulement de dire l'entreprise le, elle a pris un PGE, le PGE garanti, très bien, parfait, sauf que l'exposition euh, supplémentaire se rajoute à une exposition que la banque a déjà créée. Et on va pouvoir aussi avoir une exposition de la banque vis-à-vis -vis des salariés qu'on pourra qu'on pourra qu identifiera dans les flux. C'est un point, c'est un point qui Pourquoi est important. Pourquoi on parle ça. de Bougueney, c'est que notre notre approche donc depuis le depuis la macroéconomie jusqu'à jusqu compte bancaire des agents économiques, notre approche est aussi passée par une par une approche de de, de validation de l'intuition, c'est-à-dire que on a donc, Atling a réalisé l'été dernier une étude, micro, enfin une, une, une étude sectorielle sur mmh. le secteur de l'aéronautique, sur, euh, sur, sur Airbus en tant que donneur d'ordre, ce qui nous mène à un territoire donc, qui est bouguenais une charmante bourgade, euh, dans, la, dans la proximité de Nantes, dans l'agglomération de Nantes, et euh, où des, des sous-traitants aéronautiques, donc dépendant de l'activité d'Airbus en particulier, sont identifiables et partant d'un partant territoire, partant d'un honneur d'ordre, on a bien au niveau des territoires, des territoire, on a bien des liens, euh, des liens de risque qui sont euh, propagés dans cette, euh, dans cette crise. Et ce n'est pas cette crise en particulier, bien entendu, c'est-à-dire que euh, toute crise économique, on est en train de développer donc, une approche qui s'appliquera avec ou sans crise, mais toute crise, toute crise économique va, euh, va nous amener à des constats de, ce, de cette nature. Patrick, j'ai une question de, de Philippe que je note et que je reprendrai un petit peu plus tard parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, euh, je vais te demander de finir la présentation. Merci. Oui, donc… Euh... Donc oui, d'accord, il y a une question, on y reparlera après. C'est ça on le a, message. On après. après. D'accord, ok. Donc, on en vient. Euh, notre, notre offre et notre, notre, notre, nos, nos modèles, notre, notre approche, en fait, se sont enrichis à mesure. On a échangé avec, comme l'a dit Pierre, nos amis, nos clients, nos, nos, nos connaissances, des universitaires aussi. Euh, on a travaillé sur la macroéconomie, sur les données publiques. On a fait cette étude sur, sur la sous-traitance Airbus. Et puis, à un moment donné, on a aussi fait un POC sur, sur, des, données, sur des données de la nature qu'on décrit. C'est-à-dire les données de cash flow qui permettent de décrire un territoire et ses entreprises. On a aussi toujours des... Les, les, les banques open data, de plus en plus, de plus en plus importantes dans, la, dans les approches de tous les modélisateurs qui, qui sont là. On en vient en fait à ce qu'on a appelé, c'est notre dernière fulgurance, l'open ranking du slide d'avant. L'open ranking, c'est-à-dire que notre, notre capacité aujourd'hui, c'est de, de créer un moteur de règles pour pouvoir détecter les amortisseurs, catégoriser les flux, reconstituer les flux, reconstituer le compte de résultat en live de, de l'entreprise, extraire des liens de dépendance économique, modéliser tout ça, et livrer, euh, bien sûr, de, de, de, de, de l'analyse ad hoc, livrer du dashboard, c'est-à-dire pouvoir, pouvoir dire restituer une information de la clientèle entreprise et de classer les risques et surtout donc, de pouvoir avoir pour les prêteurs des plans d'action qui découlent de ce type d'analyse. Euh, les notations, il de, y a la question qui vient toujours à un moment donné, c'est le SOWAT. Et le SOWAT, c'est euh, vous aviez déjà des modèles, vous les utilisiez, et pas rangés sur l'étagère en théorie, euh, mais en fait, ces modèles, vous nous le dites, sont biaisés. Donc le SOWAT, c'est... Comment je remets la modélisation, c'est-à-dire l'approche la, des risques, comment je remets la mesure des risques de mon entreprise, dans le, euh, de mes entreprises, mes clients entreprises, dans mes process de surveillance de mes risques, d'accompagnement de mes clients, de détection euh, des, des, des problématiques, des fragilités en amont. Et à qui nous nous adressons avec qui nous, Vers qui donc nous allons pour, euh, pour travailler bien entendu banque de détail, société prix de la consommation, société de leasing toutes les toutes les, toutes les tous les établissements qui vont être à un moment donné en lien avec, euh, avec une entreprise et qui ont besoin d'en connaître la situation dans le en temps réel et en même temps on a une approche qu'on est en train, de, on est en train de, dont on est en train de poursuivre le développement, c'est-à-dire qu'à partir de tout ça, Appling réalise une caractérisation des risques d'entreprise qui peut se transposer sur le plan sectoriel, c'est-à-dire partir de ce que nous observons sur des entreprises individuelles et en déduire, en observer des composantes donc globales applicables à un secteur. C'est-à-dire que nous proposons le développement d'une offre autour de ce que nous appelons le risque employeur, c'est-à-dire de pouvoir rajouter dans les, dans les modélisations utilisées pour approcher la clientèle des particuliers, des personnes physiques, une information supplémentaire qui est, est-ce que l'employeur est dans une situation, dans un secteur, que le secteur de l'employeur est un secteur exposé, dans quelle mesure, et bien entendu, lié à son territoire. -à que je, pouvais, je peux avoir des, des situations, on parlait plus précédemment, on avait la question sur les secteurs touristiques, euh, le, les secteurs, euh, il y a fort à parier que les secteurs touristiques continueront d'avoir une particularité dans les, années qui, dans, les, dans les mois ou deux, trois années qui viennent. Donc, le c'est bien mixer l'ensemble des informations pour répondre à des problématiques réelles, immédiates, de, euh, de, du financement de l'économie par la mesure des risques des entreprises et, des et de l'identification de leur fragilité basé sur les flux, c'est-à-dire sur les flux réels, sur les flux d'aujourd'hui, et donc de s'affranchir de certaines étapes de qu'on a toujours eu, mais de, de, de certaines étapes liées à la vie comptable des, des entreprises. Donc, ces cash-flows, la, la détection des amortisseurs qui est conjoncturelle, mais qui nous amène à une méthodologie applicable au-delà de la crise de, de, de, du COVID que nous connaissons aujourd'hui, et surtout le temps réel rendu possible par l'analyse de, des, des cash flows des entreprises vues par les banques. Dans ce qu'a dit Patrick, les points sont importants dans le, dans le sujet, c'est qu'on a pris l'angle volontairement entreprise. On s'est posé la question de où est-ce qu'il y a l'information la plus fraîche sur la meilleure connaissance de l'activité. Donc, on ne fait pas de péréquation sur il a pris un PGE, ça marche, ça ne marche pas, la taille des entreprises et autres. Nous, on se situe dans les, dans les territoires, donc on se situe plutôt sur des tailles d'entreprise qui ne sont pas nécessairement les grands groupes. Les grands groupes, ils sont dans les secteurs bancaires très bien, très bien surveillés. Donc, notre offre, elle, elle est vraiment sur nos clients euh, traditionnels, c'est-à-dire les banques et les sociétés financières. Elle a plusieurs volets. Elle a surtout un volet sur la détection de ce qu'on appelait les, voilà, les, les, les, les défaillances, mais en tous les cas, d'être capable, de, en capacité de reconstituer une activité d'une entreprise sur la base de ce qui est rentré, ce qui est sorti. En fait, moi, je me suis posé la question hein, pour Atling comment le banquier, notre banquier, pouvait savoir quelle était la, la situation finalement économique et financière d'Atling euh, ben C'est en regardant en fait les cash flows. Comment on pouvait… Est-ce que le banquier était en capacité de pouvoir reconstituer le chiffre d'affaires d'Atling pendant la période qui est à la période Covid Et est-ce qu'il est capable de le faire La réponse est oui. Est-ce que le banquier est capable de détecter le nôtre Est-ce qu'il est capable de détecter si j'ai eu recours ou pas aux amortisseurs Et quel type d'amortisseur j'ai eu recours Et quel est le poids des amortisseurs globalement dans la trésorerie On prend les salaires, par exemple, si j'avais eu recours à l'activité partielle, quel aurait été le ratio qu'on aurait pu faire sur… Euh, activité partielle versus salaire versé, et ainsi de suite. Les reports de charges, on voit très bien. Toutes ces informations, les, les établissements les ont. Les établissements ont développé des, des outils de détection des risques. Comme le disait Patrick, ces outils sont un peu noyés. Hier, on avait un, un échange avec une banque régionale. Elle nous disait, ben, oui, nos outils, euh, ils sont très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne marchent pas, c'est qu'ils sont un peu biaisés. Donc, on a, on a eu cette approche qui a été d'abord de, de bien valoriser ça et de se l'appliquer à soi. Le, le cas de test de Bougonnet au départ, pour rien vous cacher, on essaie d'aller faire du web scrapping, c'est-à-dire d'aller chercher des informations en externe. On a regardé sur de l'open data euh, aussi, de savoir quel, quel type d'informations on peut, on peut aller chercher à l'extérieur pour essayer de compléter l'analyse. Euh, nous, on se situe dans le, dans le réel, dans le temps réel. C'est aussi la force de KYT, de, de l'open ranting c'est que finalement, vous vous situez à une date, à une date donnée. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on nous dit, mais en gros... Euh, oui, il euh, n'y a pas de risque aujourd'hui, on est d'accord. Euh, bon, euh, et puis on ne va pas commenter la presse sur il y a des défaillances, pas des défaillances, et quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que justement le volume de défaillance n'était pas là. Ce qu'on dit juste, c'est que quand même, il y a des trucs à surveiller. On ne sait pas jusqu'où on va en sortir. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qu'on est en train de développer, c'est quelque chose qui est pérenne. Parce que finalement, connaître une situation d'une entreprise, donner des informations à un chargé d'affaires, voir s'il y a une contagion ou pas quand il y a une difficulté perçue dans une entreprise auprès de salariés qui sont clients d'une banque. C'est quelque chose que voilà, le banquier euh, cherche à avoir. Donc on essaye, de, on essaye de croiser. Et comme je disais, on a démarré cette réflexion il y a un an. Elle a, elle a évolué au mois de, il y a au mois de juin, elle a évolué au mois de septembre, enfin octobre, septembre avec l'arrivée de, de Patrick. On a essayé de la caractériser avec nos, nos propres données et ensuite de travailler avec des clients pour, euh, voilà, pour, pour aussi la densifier. Euh, C'est vraiment quelque chose de très. Euh, euh, qui, qui a demandé quand même pas mal de boulot. Parce que le track record dont on parle, là, on a fait de la biblio. Hein. Enfin, la BRI, ce n'est pas juste quelque chose qu'on a lu sur un coin de table. Le modèle qu'a fait Patrick, c'est un modèle qui euh, s'appuie sur euh, toute la littérature. On a sollicité aussi des gens, des anglo-saxons. On est allé voir des chercheurs au, au Canada, au Québec plus précisément, pour savoir s'il y avait ce type d'outils qui existaient. Et ces outils-là, de, de, de mesure de contagion, euh, ils n'existent pas. Merci Pierre pour cette précision, je vois Marc-Philippe qui lève la main, donc nous allons lui donner la, la parole, mais avant de lui passer la parole, je voudrais revenir à la question de Philippe tout à l'heure que nous avions mise au frigo, euh, il nous dit « c'est compliqué à ce stade car le nombre d'ETI qui ont eu recours au PGE sans l'utiliser et ont encore quelques mois pour choisir de tirer ou non sur ces lignes, quel choix de prise en compte dans la reconstitution des flux avez-vous fait ?» en fait, alors, je vais répondre de manière très simple. Le choix de reconstitution, c'est l'observation du réel. Donc, euh, les entreprises qui, aujourd'hui, ont fait appel à de mobiliser un PGE sans encore, sans encore le débloquer, on, mon modèle va constater que euh, il rien n'est passé en termes de besoins. Euh, on est dans le réel, on est dans l'observation du réel. Euh, on, donc, euh, le, donc, en fait, ce type, ce type d'entreprise on, identifiera, on identifiera le tirage du PSG le moment venu. Et s'il y, y, y a une conséquence sur les indicateurs de risque qu'on qu construit en même temps, à partir des flux, on la constatera et ça viendra enrichir le modèle. L'autre point, l'autre complément, c'est que par rapport à une un positionnement d'une entreprise par rapport au PGE, puisque là, maintenant, les banques sont en train d'interroger de, voilà, de, leurs clients sur le choix des PGE. On éclaire aussi la situation, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont décaler l'amortissement du PGE. Ce qu'on va apporter comme information, c'est la nature de l'activité. Est-ce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires Est-ce qu'il y a des, des, des mouvements qui sont significatifs dans l'entreprise Donc, ce n'est pas tant de… Est-ce que cette entreprise… Mais, mais ça commence à donner des signaux sur, globalement, si cette entreprise décale. Peut-être, ça permet aussi d'apporter de, des éléments ou des, question, des questionnements vers l'entreprise par une meilleure connaissance de son activité réelle. Donc, on voit s'il y a ou pas une baisse de chiffre d'affaires en comparaison par rapport à 2020. On voit comment l'activité de ce début d'année s'est représentée. Donc, on est vraiment… Le terme agent économique est un point important. Les trois points clés de Kawaiti, c'est des points qui étaient dès le départ. C'était agent économique, amortisseur et contagion. Et donc, ça vient éclairer. Ça vient éclairer le, le décideur les décideurs et, euh, et les banquiers, les chargés d'affaires et autres. Merci. J'espère que Philippe a la réponse à sa question. J'en profite pour… Je, juste vous... je précise, pardon. Oui, allez-y. Je, allez je précise parce que comme c'est moi, enfin Marc, Philippe, c'est pareil. Je vais ah d'accord, pardon, excusez-moi. Bonjour, <rire> bonjour, bonjour, bonjour Marc. Marc, bonjour <rire> euh, Effectivement, alors merci pour la réponse. Euh, c'est vrai qu'on a eu une difficulté aujourd'hui au niveau des ETI c'est que, comme je le signalais, beaucoup ont quand même demandé le PGE, sont utilisés, et donc je comprends que de la modélisation des flux derrière se fait en fonction du tirage ou non. Mais par contre, que ça soit tiré ou non, ça vient impacter le ratio d'endettement de l'entreprise. Et donc voilà. Il faut certainement moduler le poids de ce ratio d'endettement suivant en fonction des flux derrière du tirage oui ou non des lignes autorisées chez les banquiers. Et ça, ce n'est pas toujours simple parce que euh, l'autre point justement sur ces lignes que les entreprises peuvent avoir chez les banques, c'est qu'elles ne sont pas toujours confirmées et donc elles n'apparaissent pas toujours dans les informations de l'entreprise. On est bien, on est bien d'accord. Chaque, chaque entreprise va avoir, bien entendu, sa, sa particularité. Notre, notre prétention n'est pas de dire je vais, je vais donner une certitude à 100% sur chaque, chaque, chaque agent économique. Euh, ce, serait, ce serait présomptueux. Euh, notre, notre modèle, comme tout modèle, va donner un axe et surtout va dire. Euh, dire à la, à la banque, va dire la, va dire à va dire aux au chargés d'affaires de la banque, chargé d'affaires au pluriel, il y a quelque chose à aller observer, il y a quelque chose à aller vérifier sur telle sur telle ou telle banque. Ensuite, comme on est sur comme on est sur une analyse, comme on est sur les analyses liées à la réalité de la réalité de, de l'entreprise, on a beaucoup d'autres choses à observer que seul, que le que le seul PGE qui va être un événement. Et on a beaucoup d'autres choses, choses à observer que les ratios, Enfin, on ne va pas s'approcher seulement des ratios d'endettement, mais bien de l'ensemble de la structure du compte de résultat de l'entreprise. Mais typiquement, on peut, croiser ça, euh, on peut croiser ça avec les données que vous avez, enfin, que, quand, quand les banques, sur les engagements de, leur, de leurs clients, hein, typiquement, enfin, à partir d'un numéro de CRN, on regarde les engagements que vous avez par ailleurs et ça vient compléter en fait, l'analyse. On a effectivement, tu as raison, Marc, pas, pas toujours tous les, les éléments d'information sur les cash flows entrant et sortant. Mais par contre, on, on, on, vient, compléter les, on vient compléter les analyses pour affiner en fait, les choix que vous seriez amené à faire. Euh, par rapport à telle ou telle, telle, ou telle entreprise. C'est évident. Les, on a aussi la question des, voilà, tu parles de, enfin des, des ETI, on peut imaginer qu'elles sont multibancarisées. Donc, euh, voilà, il y a, y a aussi des limites. Nous, le point, c'est de remonter de l'information la plus à jour, la plus fiable possible, mais qui soit une information qui tienne compte du contexte actuel. On voit que les aides euh, évoluent, euh, les fonds de solidarité évoluent, les périmètres évoluent. Donc, ces éléments-là, ben, nous, on les, on les met à jour. Euh, nécessairement. Donc, euh, il y a un an, on parlait des PGE, un peu d'activité partielle, le fonds de solidarité, bon, ce n'était pas le truc. Puis, progressivement, il y a eu euh, un redémarrage, on va dire, euh, de, de l'économie. Il y a eu un deuxième confinement qui est arrivé au mois de, au mois de, au mois de, de novembre. Bon, il y a des stop and go. Là, on est dans un, dans un truc entre deux. Il y a des secteurs d'activité qui sont à l'arrêt. Nous, on, on pose une analyse, on va dire à froid, en essayant d'éclairer votre... Euh, et de manière très pratico-pratique. Mais voilà, il faut des, il faut des, des yeux experts aussi derrière pour, tu vois, pour analyser. Quoi. Mais, ça, non, mais merci, que... merci un, ça paraît être un, un très bon outil, en tout cas. Euh, C'était une question de technicien. Non, non, mais... merci, Marc, où... merci Marc. Et, et, et désolé d'avoir écorché votre nom. Euh, J'ai une question de Salima euh, qui, allait, qui, qui, qui, qui est très pointue. Avez-vous envisagé dans vos, votre modèle euh, les phénomènes d'interaction spatiale en clair, ce qui se passe dans un territoire compte tenu de ce qui se passe dans les territoires voisins Je vais, je vais répondre rapidement. On a, on a une limitation aujourd'hui, c'est que vous avez, enfin, dans New York Territory, donc on est à l'échelle d'une un, région, en fait, hein, ou, de, ou de département ou de régions. Nécessairement, euh, quand on crée des liens de dépendance, ou en tous les cas, quand on fait le graphe, on parlait Patrick, euh, on arrive à voir les interactions internes et puis quelques interactions externes, etc. tu as, enfin, as raison, hein, on a du mal, hein, enfin, on peut, on peut pas, il faudrait le faire à la taille au niveau national pour voir vraiment euh, ce point-là. Ce qui était intéressant dans, la, dans le, le, le use case de, de Bougonnet, c'est qu'en en fait, on était parti comme tout le monde de Toulouse, on s'est dit, bah, tiens, on va regarder les sous-traitants autour et puis ça nous, propulsé, euh, euh, ça nous a propulsé à côté de Nantes. Donc, on s'est dit, bah, on, est, on est assez modeste par rapport à la à ce qu'on peut tirer euh, sur, sur un territoire. Mais il y a des, effectivement des interactions avec d'autres entreprises. Et, euh, on détecte ces interactions, mais... En tout état de cause, dès lors qu'on est, qu est sur les flux, puisqu'on est en train de travailler sur les flux, euh, on, a, on, peut, on va identifier des donneurs d'or en particulier, on va identifier mmh. des clients euh, qui, vont être, euh, qui peuvent être des, des entreprises ou des institutions exemple exemple très concret euh, exemple très concret euh, un autocariste quelle que soit la région il est peut avoir des euh, j'en ai rencontré dans mes données donc je, je parle de réalité' un, on a un autocariste qui a plusieurs établissements dans, les, dans plusieurs régions et euh, depuis sa région qui va opérer dans une dans un département euh, pour le compte d'un conseil, conseil départemental qui est à 500 km de chez lui. Donc, clairement, oui, je vais donner une dépendance euh, entre ouais. les territoires. Mais ça va être une dépendance ouais. euh, qui, même si elle est entre des territoires lointains, est néanmoins une dépendance microéconomique. Donc, je vais pouvoir dire, euh, je, vais, je vais pouvoir peut-être sommer quelques dépendances microéconomiques. En revanche, pour aller sur une vraie, réelle analyse de dépendance, de mesure des dépendances entre l'ensemble des territoires français. On est euh, sur des... Moi j'ai une question d'ailleurs. On parle de territoire français, mais ne devrions-nous pas parler de territoire européen Parce que... Euh, Même planétaire <rire> oui, enfin. Oui, pourquoi se limiter à l'Europe, Yann enfin, <rire> Surtout avec l'anglais que tu maîtrises. Donc, euh, <rire> on est, euh, il y a l'allemand oui. aussi. Il y a bah, de toute façon, s'il n'y avait pas la Chine, on ne parlerait pas de tout ça. Hein. Non mais si tu prends le, non, mais... le secteur de l'aérien dont tu as parlé, Airbus est, est lié certainement à des sous-traitants français, mais à ce que je sache, c'est aussi lié à des sous-traitants germaniques et, et britanniques. Non mais ça c'est le plan de développement d'Atling euh, sur toute l'Europe. Donc on se projette à 5 à 10 ans. Non mais plus, plus concrètement, tout enfin, d'abord déjà il fallait qu'on qu ait le cas, euh, qu'on maîtrise. Donc, enfin, chez Hackling, on est assez concret, assez pratique. Donc, on a d'abord essayé de tester d'abord sur nos propres données. Ensuite, on a fait un POC. Ensuite, on a élargi. Et là, on est en train de déployer. Donc, je pense que déjà, le sujet, c'est euh, notre cœur de cible. Hein, c'est nos clients. Donc, nous, nos, les, les outils qu'on a développés, c'est des outils qui sont pour nos clients, pour qu'ils puissent euh, y voir clair, développer leur business et le faire en limitant, en limitant les risques et sortir du débat. Il y a un tsunami qui arrive, il y a des défaillances, mais on va s'en sortir. Demain, ça redémarre. Nous, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on vous donne une vision claire de l'activité de vos clients. Donc, mm -hmm. effectivement, on, on s'est posé la question, on a eu la question, notamment dans les… Patrick parlait, on, on vient ajouter des risques employeurs, par exemple, sur l'activité crédit conso. D'accord Donc, les risques employeurs. Et donc, on nous a dit, nos clients, dans les crédits à la consommation, bah, c'est des leaders européens voire mondiaux, sur le crédit de la consommation. Donc, à chaque fois, on nous traque, on nous dit, « Oui, mais est-ce que ça marche à tel, à tel truc bon. ?» Nous, on ne connaît pas le détail des aides en Allemagne, on ne connaît pas le détail des aides en Italie, on ne connaît pas le détail des aides en Espagne. Par contre, en France, on se tient à jour, on échange avec la communauté. On n'en a pas parlé, mais il y a eu un rapport euh, qui est sorti au mois, de, au mois de février, qui est une mission justice économique, qui se posait des questions de prévention. La question de la prévention, chez Atline, ce n'est pas quelque chose dans lequel on est tombé hier, c'est quelque chose qui est historique, on a travaillé beaucoup sur la prévention du surendettement, notamment pour les particuliers. Et là, on travaille un peu sur la prévention. Alors, je ne sais pas si c'est le surendettement, mais c'est les difficultés entreprises. Il y a un rapport, je vous conseille de le lire, qui, euh, qui est sorti en février, qui est de, un rapport sur la, la justice économique, qui, euh, de, qui montre qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font de la prévention. Ce n'est pas toujours très coordonné. Tout le monde n'est pas sur la même échelle. Et bien entendu, euh, bah, dans la prévention, on peut comprendre que les CAC ou les experts comptables ou les tribunaux de commerce sont des euh, entre guillemets, lanceurs d'alerte, mais ils le sont souvent un peu à posteriori. Le, le secteur bancaire, il y a deux lignes sur le secteur bancaire. Dans le, dans la, en matière de prévention des difficultés potentielles des entreprises et donc quelque part des, des salariés, euh, le secteur bancaire devrait être au-dessus de la pile parce qu'ils ont vraiment tout ce qui se passe dans une entreprise. Enfin, en tous les cas, mon banquier c'est exactement tout ce qui se passe dans mon entreprise, ce qui rentre et ce qui en sort. Donc on a. Tu as raison de poser la question. C'est vrai que c'est extensible et on peut aller sur d'autres territoires. Les approches sur d'autres territoires en termes d'amortisseurs sont vraiment différentes. Ce qu'on considère, c'est qu'on a fait quand même pas mal de tour de la question en France. Et donc, on vient éclairer les personnes du risque, de la data, euh, les chargés d'affaires, les, les gens qui travaillent sur les entreprises et autres. On n'est pas en concurrence, on est vraiment en, en, sou, en soutien pour éclairer, euh, éclairer les, les décisions et, les, voilà, et anticiper d'éventuels. Euh, euh, difficultés ou pas de certaines entreprises. Question de Serge Blondel, euh, je pense que c'est peut-être pour, pour Patrick. Cette crise très particulière, euh, car la paix du, P, du PIB est due à des secteurs à l'arrêt, on l'a vu tout à l'heure avec le tourisme, sur des périodes données, a-t-on vraiment du risque, au sens aléa, au niveau d'une entreprise particulière je suppose que ça se mesure entreprise par entreprise avec la méthode qu'on a eue. On en a toujours, en a toujours eu, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus de… Il y a toujours… Allez-y Serge. Bah, a non, que, tout... Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans une crise économique, ça touche un peu tous les secteurs. Il peut y avoir une baisse de PIB, etc. On a connu des crises économiques. Là, c'est une crise qui est vraiment ciblée sur des… Ce n'est pas une crise en fait. C'est des secteurs à l'arrêt sur une période donnée. En gros, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que je me pose la question du risque, dans le sens, est-ce que vraiment, ben voilà, il n'y a, a pas de risque en fait. Les, les, les bars sont fermés pendant la période où on leur dit de fermer. Ce n'est pas comme il y a un risque l'industrie automobile marche moins bien, que, que telle activité fonctionne moins bien, etc., comme on a connu dans le passé. C'est des secteurs à l'arrière. Dès le début de la crise, on pouvait savoir, on pouvait calculer la perte de PIB pendant le confinement, deux mois de confinement, puisqu'on savait exactement ce qui s'était arrêté à peu près un tiers du PIB français pendant deux mois c'est pour ça que et je pose la question sur le sens de risque et au, et au redémarrage euh, et au redémarrage de l'activité toutes les c'est pas toutes les mêmes enfin toutes les entreprises oh, mais les oui, bars, nous on a... tous oui, les bars n'auront peut-être pas la même capacité de, non, de redémarrage non, non, non, le, le risque, dans le dans le dans le futur c'est-à-dire qu'on est on est bien dans le on est aussi euh, enfin on est aussi dans la dans la prévention effectivement aujourd'hui je aujourd'hui ouais. les flux sur les bars je ne vais, je vais, je vais pas apporter grand-chose aujourd'hui. En revanche, sur le redémarrage, oui, il y aura quelque chose à, il y aura quelque chose à apporter, puisque tous ne redémarreront pas avec la même capacité. Je pense que c'est important ce que dit Patrick, parce que enfin, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on oui, nous a posé aussi pareil, la, la question hier. Nous, le sujet, c'est euh, de suivre en, enfin, quasi temps réel. Donc, dans le titre, on avait marqué temps réel, mais vous pouvez suivre en temps réel l'activité. Ce qu'on a perçu et ça, c'est aussi des échanges qu'on a, et c'est des demandes qui nous sont, qui nous sont formulées, c'est qu'il euh, y, y a des entreprises qui veulent investir. Comment on éclaire la décision de l'investissement d'entreprise pour éviter qu'il y ait euh, trop de prudence, ou au contraire, qu'il <coughs> qu y ait un refus Alors que Et donc, ce, ce qu'on propose par rapport à… Effectivement, le terme peut être euh, euh, un peu galvaudé, mais, mais ce qu'on propose, c'est vraiment un suivi, euh, au suivi au jour le jour quasiment sur le… Et Patrick parlait de redémarrage. On le voit bien en échangeant avec des banques régionales. Euh, hier encore, on était dans le sud de la France. Ils nous expliquaient que, justement, dans la restauration, ben, il, y avait des, il y aurait des redémarrages vraiment différents, différenciés. On n'a pas l'entreprise type zombie. On n'a pas les caractéristiques de l'entreprise zombie. On n'a pas non plus la caractéristique de l'entreprise résiliente. qui est un terme à la mode, mais on n'a pas ces caractéristiques. Nous, le seul point qu'on a, c'est qu'on éclaire, en fait, ces redémarrages. Et ça peut aider à des choix d'investissement, à des choix, aussi à des compréhensions dans les territoires sur des points de fragilité ou, ou pas. Mais euh, c est, c est, on est vraiment… Enfin, le, le, le sujet, c'est le numéro de sirène pour nous. Donc, on a regardé les secteurs d'activité. Et en fait, euh, par rapport à nos clients, et je reprends la, enfin, la question que posait Philippe hein, sur les ETI, on est trop global quand on est sur des secteurs d'activité. Et on voit qu'à l'intérieur des secteurs d'activité, Patrick parlait des, des, des sociétés de transport, transport en commun, il y a des activités qui sont vraiment différentes. Donc, on ne fait pas de carpet bombing en appliquant un pourcentage sur un, sur un secteur. On essaie de descendre à un niveau. Donc, euh, effectivement, on ne on, on peut, euh, enfin, peut pas répondre complètement à votre, à votre question. Quoi. Enfin, en tous les cas, la réponse est... La réponse est bien que quand c'est à l'arrêt, enfin, notre sujet mmh. n'est pas seulement d'observer l'arrêt de l'économie. Oui. Mmh. Notre sujet, c'est d'accompagner euh, le, le redémarrage. Justement, sur le redémarrage, Serge a une autre question qui est intéressante. Est-ce qu'il va y avoir des gagnants et des perdants, notamment ceux pour lesquels les 20% du chiffre d'affaires ne correspondent pas à quelque chose de suffisant C'est difficile, on ne on sait, on sait pas répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'il voilà, il va y avoir des opérations, enfin, on le voit dans la restauration. Hein. Donc, euh, il y a certains, nous, on, a, on est sur Boulogne-Billancourt, on a, on a des restaurants qui sont déjà fermés, quoi, hein, qui ont vendu. Hein. Donc. Euh, je, je, je, je risque d'être très très général et un peu, je sais, je sais pas de... on ne oui, sait pas modèle. dire, on a regardé, on a essayé d'analyser notamment le e-commerce et autres. Bon, il y a beaucoup trop de flux dans les, pour nous, pour les, pour les analyses qu'on peut faire. Je, je... Mais, de tout, doit... mais, notre modèle, mais notre modèle identifiera, ah, euh, ouais. identifiera en, dès, dès le redémarrage, le la capacité d'identifier hum, le pense. pourcentage, de enfin, la probabilité d'être gagnant ou perdant. Serge, je voulais intervenir, mais il n'a plus de micro. <rire> non, non, si, si, non, non c'est juste que, à mon avis, ça dépend un peu de la, je dirais, la fonction de production de, de, de, de l'entreprise en fait. Et à certaines entreprises, 20% de chiffre d'affaires en étant complètement à l'arrêt, ça peut leur suffire largement. On voit des restaurants, oui, oui. des bars mmh. qui sont fermés, qui ont l'air assez tranquilles, en fait, qui font pas de collecte, rien du tout, qui ferment tranquillement. Mmh. D'autres qui galèrent un peu, et puis d'autres effectivement qui ferment. Donc mmh. effectivement, il y a un peu trois trois, trois niveaux. Et parce que ces 20% sont, sont, sont, sont, ont été décidés comme ça sur un coin de table, et, et dans le fond, ils, sont, ils ne caractérisent pas toutes les activités. Certains, Pour certains, 20% sans rien faire, bah ça suffit. Il voilà. ne faut, faut, faut pas oublier les restaurants qui ont galéré pendant, entre oui. les mois oui. de juin et octobre inclus. C'est-à-dire oui, que deux fêtes n'ont pas retrouvé un chiffre d'affaires suffisant. Oui, mais là c'est pareil. Malgré le Et oui, c'est ça l'enjeu, en fait. Mais C'est y ça le y qui qui ont... sujet. Il y en a certains qui ont ouvert des terrasses immenses et qui n'ont pas pas tellement de de Mais le sujet, le sujet, c'est la capacité. C'est aussi, c'est aussi ce sujet-là de capacité de retrouver un chiffre d'affaires qui va permettre de passer, de passer le cap, de retrouver la capacité réelle de l'entreprise. Il va être donc. Et c'est vraiment. C'est vraiment là où on est complémentaire par rapport à des approches qui sont des approches statistiques macro, euh, économiques macro dans les, dans les groupes bancaires, où euh, il y a des approches par filière, secteur d'activité et autres, on voit bien, enfin ce que vous disiez, hein, c'est qu'il y a des... L'entrepreneur, l'entreprise, le dirigeant euh, voilà, interagit euh, et fait en sorte voilà, de trouver des solutions. Et, et les solutions sont un peu différentes, euh, y compris au sein d'un secteur d'activité. Mais nous, on donne des clés, ou en tous les cas, on clarifie en fait une, une vision d'une certaine... Euh, enfin, il voilà, des entreprises. Alors, ce qui on a... se passe.. Il nous reste deux questions et il nous reste deux minutes. Donc, si je compte bien, ça fait une minute par question. Euh, première question de Maxime. Est-ce qu'un dispositif comme la charte M, je ne sais pas ce que c'est la charte M, de prévention du surendettement sure serait efficace pour prévenir les défaillances d'entreprise Une minute, entre en main. Euh, je ne sais pas si c'est… Je ne sais, sais pas dire, Maxime. Je pense qu'il y a certainement… Un un consensus sur ce qu'il faut aller chercher. On s'est posé la question de savoir comment, c'était aussi en lien avec la question de Salima, hein, comment on pouvait finalement pas uniquement être sur un territoire, mais sur l'intégralité. Bon, voilà, je ne sais pas. Il y a la mission justice économique qui doit produire encore d'autres travaux. Je ne sais pas ce qui va en sortir. Euh, je ne sais pas dire si une charte est suffisante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui, maintenant, peut être mis en place de manière récurrente pour mieux connaître ce qui se passe auprès des clients-entreprises. Dernière question en une minute ou même 30 secondes. Marc, comment captez-vous l'information sur les flux pour reconstituer les comptes de résultats alors que plus l'entreprise est petite, moins l'information est fraîche et disponible On modélise à partir du compte de résultats de l'an passé et on projette. Point d'interrogation. Euh, on capte, capte l'information de manière très simple avec un accord avec une avec une banque et euh, c'est ce qu'on a décrit dans le, dans le petit slide cash flow donc euh, donc en fait on capte la, on capte l'information par extraction des flux de la des flux de la banque ce que chaque banque peut faire quotidiennement donc donc on est bien sur on est bien sur les données ce qui est en train de se passer dans le ce qui est en train de se passer dans l'entreprise le, ouais. à l'instant t avec notre outil, on reconstitue, on reconstitue le, le chiffre d'affaires chiffre d'affaires euh, réel de Datlin, enfin, les cash flows en trend sortant. Aujourd'hui, on est capable de, pour, on prend Atling, on est capable de voir quel est le chiffre d'affaires euh, à date, euh, enfin encaissé, euh, euh, 2021, on peut le comparer à 2020. On peut voir quels sont les clients d'Atling, donc ceux qui ont payé, on peut voir quels sont les fournisseurs, ce qu'on fait, euh, et ainsi de suite. On peut voir s'il y a des reports de charges ou pas. Là, là aujourd'hui, si on Patrick appuie sur le bouton, il télécharge le. Les, euh, les mouvements bancaires sur le, sur le compte bancaire client. Voilà. On n'est pas, pas sur de la comptabilité, Et là, on n'est on est pas sur le ouais. système comptable, on est sur la banque. On est vraiment en temps réel, quoi. Enfin, on est potentiellement en temps réel. Euh, donc euh, on est sur des éléments concrets. Après, il euh, y a des éléments complémentaires parce que bon, on, est, on, est, on est certes une, une petite entreprise, mais euh, on a plusieurs banques. Mmh. Donc euh, euh, ce que verrait Patrick, c'est qu'il verrait le chiffre d'affaires sous le compte principal, il verrait l'évolution, il verrait s'il y a des modifications, une concentration de chiffre d'affaires sur un acteur, sur un client ou pas. Il verrait aussi les évolutions en termes de charges, fournisseurs, euh, les reports qu'il y a eu ou pas. Il verrait s'il y a eu du PGE, pas de PGE, et ainsi de suite. Et il verrait quel est, euh, voilà, quel est le… donc. Euh... Alors, dernière question finale, absolument finale. Il reste à peu près 5 secondes parce qu'on est déjà un peu en retard. Euh, Est-ce que ça marche si l'entreprise est multibancarisée cest ça, ça veut dire qu'on ne pourra parler que de ce qu'on voit. Donc on, pourra, on va modéliser ce qu'on voit et ce qu'on qu ne voit pas, on va dire il y a quelque chose à aller chercher. Euh, on est euh, on est sur une modélisation, on est sur une modélisation comme tous les modèles, euh, donc qui va donner des groupes, qui va donner des des indices. Euh, réplicables sur des groupes identifiables mais ce qu'on ne voit pas on ne va pas l'inventer Parfait, merci Patrick nous avons dit que nous commencions à l'heure et que nous finissions à l'heure il est donc 9h33 merci à toutes et à tous pour votre participation et vos sympathiques questions et nous n'hésiterons pas à répondre aux autres questions que vous aurez une seule adresse atling.com c'est facile à retenir. Merci, bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.